Donc pour conclure, quatre points, quatre points à retenir. D'abord, cette réforme est vraiment apparue comme une réforme originale, en tout cas, de, en tout cas à l'époque, puisqu'elle proposait un, un changement de paradigme avec un cadrage résolument sanitaire. Le, le deuxième enseignement, c'est que ça a été une des premières expériences aussi en Europe d'approche politique novatrice fondée sur des données scientifiques, avec une grande attention à ce que pouvaient dire les chercheurs et les experts. Le troisième point intéressant, c'est bah, les, les résultats rapides qu'on qu a vus dans quelques courbes, en tout cas dans la décennie suivant la réforme, euh, même s'il y a quelques incertitudes pour l'avenir et pour la consolidation de ces résultats à mesure que le contexte interna international change aussi. Euh, donc la question de l'offre, c'est évidemment pas une question qu'on peut considérer uniquement à un échelon national, et puis le quatrième point, c'est que le, le Portugal est devenu une espèce de parangon de politique des drogues, c'est-à-dire que son exemple a fait école. Euh, il est cité en République tchèque, en Norvège, qui s'est inspiré de, de la réforme portugaise. Il est maintenant valorisé dans les instances de l'ONU, euh, alors qu'il était plutôt décrié euh, au départ, et même maintenant auprès, par, euh, par l'organe international de contrôle des stupéfiants, qui est le gardien des conventions internationales. Euh, et puis bah, le, le, le dernier point intéressant aussi, c'est de voir que dans les initiatives de légalisation du cannabis qui ont commencé à émerger en dans les Amériques, euh, à partir de la décennie 2010, on voit qu'il y a des éléments du modèle portugais qui ont été repris dans les réflexions. Par exemple, ce seuil de 10 jours de consommation, qui correspondait aux quantités que je mentionnais tout à l'heure, qui a été repris en Uruguay, par exemple, dans son modèle de, de légalisation du cannabis. Euh, donc on voit que le, le modèle portugais est considéré comme une, comme une référence, même si les, les résultats ne sont pas toujours euh, bien connus dans le détail. Ça reste quand même... Euh, une espèce de référentiel de la politique des drogues.